Aller jouer. Ouais bah je sais mais c'est pas grave en tout cas on s'est bien on s'est bien éclaté t'es trop belle Merci. tu connais quand life non, pas. bah parce que c'est carrément ça en virtuel ça fait trop plaisir tiens je vais faire un un petit tour dans les coulisses Waouh waouh Waouh ouais elle est trop jolie regarde t'es trop belle Ouah wow, il est trop beau lui Ouais faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Non mais je vais, je vais faire des super, une super vidéo avec tout ça là depuis ce matin. Vous êtes super, vous êtes magnifique Non, c'est pas Moi, j'ai apporté plein de trucs, mais tu j'ai fait beaucoup de trucs pour moi Mais Oui, mais moi, je suis vois de Non, La colle, es une... elle est où une... elle, une... elle est là T'es trop beau, toi, En rouge Je sais pas qui t'es, d'ailleurs J'ai du même tout à l'heure D'accord, euh, bah oui, on s'est sait bien sûr qu'on vu, C'est moi qui dansais de Super beau Je suis le comte Mathias Tondant. Ah, répète. Je suis le comte Mathias Tondant. Attends que je te prenne avec. Compte, Macias, wow. compte de ouais. de je suis le comte Mathias Tondant. Wow! Je suis le comte de mon dégré. Je suis le mari de fer. Vous connaissez cool. hein? ce site live C'est un monde virtuel où ça se passe comme ça. Tout le monde live. Ouais. Tout le monde live. Tout le monde live. Tu connais